Bonjour à tous, donc, je suis post-doctorant à l'Université d'Angers et donc ma présentation d'aujourd'hui en effet part du constat qu'avec le, le développement et l'essor du concept de service écosystémique, on a eu tendance à présenter la biodiversité à penser la biodiversité comme un atout au bien-être humain et si cette démarche était nécessaire pour rééquilibrer un peu les choses, on a eu tendance en chemin à oublier que vivre avec la biodiversité ce n'était pas toujours facile. Et donc, euh, ma présentation d'aujourd'hui propose de discuter de l'opportunité d'intégrer au cadre d'analyse des services écosystémiques la notion de dix services pour mieux comprendre euh, les relations nature-société euh, dans les dans les socio-écosystèmes. Donc, euh, j'utiliserai euh, trois cas d'études pour appuyer mes propos aujourd'hui. D'une part, euh, les coteaux de Gascogne dans la zone atelier Pigard que Florian Clément nous a un peu présenté tout à l'heure où l'on observe une dynamique d'intensification des exploitations agricoles sous fond de mutations dans l'organisation de la société rurale locale et notamment dans le rapport que les agriculteurs entretiennent avec leurs espaces arborés, les bois paysans, les arbres forêts. Et ces changements se traduisent par des modifications de paysages qui questionnent donc la place de l'arbre, notamment dans les paysages agricoles. Le second territoire est le Mont Lozère, au niveau du parc national des Cévennes, où euh, ont également lieu des transformations dans les pratiques et dans les paysages agricoles, avec d'un côté une dynamique euh, d'enfrichement, euh, d'abandon des terres agricoles les moins fertiles et d'enfrichement, et de l'autre, une intensification dans les terres les plus, les plus fertiles. Et avec euh, ces euh, mutations, on a également une augmentation des populations de sangliers qui occasionnent des dégâts accrus. Et enfin, le troisième territoire est la zone atelier Wanguay, que je pense vous connaissez à connaître. Et euh, donc, je me concentrerai euh, pour cette présentation sur la question de la gestion euh, des éléphants en périphérie de, de ces terres protégées. Donc, dans ces trois territoires, on voit, euh, en fait, euh, on, on a la question des, de l'évolution des relations nature-société qui émergent. Et pour comprendre ces relations, il s'agit de comprendre, les finalement, les liens qu'il y a entre ce qu'on peut appeler les cognitions environnementales, les comportements et pratiques des individus euh, et des collectifs, et euh, l'État et le fonctionnement euh, des écosystèmes. Donc là, on est vraiment dans euh, une approche interdisciplinaire pour comprendre ce qui se passe dans ces territoires. Et c'est notamment euh, cette nécessité d'interdisciplinarité qui euh, est à l'origine du succès du concept de service écosystémique, puisque comme vous le voyez ici, c'est un concept qui est de plus en plus utilisé à la fois par les sciences de la nature et les sciences sociales, avec euh, trois grandes fonctions, une fonction éducative, donc faire prendre conscience sur l'importance de préserver la biodiversité, une fonction épistémique pour nous aider, nous, en tant que scientifiques, à mieux comprendre nos socio écosystèmes, et également une fonction d'aide à la décision. Et donc, du fait de son appropriation par des disciplines et des acteurs variés, c'est un concept qui a différentes définitions, différentes exceptions. Donc, c'est un concept à la fois robuste et, euh, et flexible, un peu flou, ce qui en fait un objet frontière pour faciliter le dialogue entre les disciplines et entre les acteurs. Et donc, pour illustrer cette ambiguïté, vous voyez ici que selon les auteurs, ce terme désigne soit des fonctions écologiques, soit les, les produits de ces fonctions ou encore les bénéfices qui sont tirés de ces, de ces produits. Et donc, du fait de cette ambiguïté, je pense qu'il est important de bien définir dans quelle acception on se place quand on l'utilise. Donc, aujourd'hui, je, je le définis comme les structures, fonctions et processus écologiques que les humains reconnaissent comme améliorant leur bien-être. Donc, on est dans une approche constructiviste des services, puisque en fait, c'est la façon dont les, dont les humains vont percevoir certains euh, structures et fonctions comme bénéfiques. Et on est on est voilà, sous un prisme po euh, positiviste, finalement, de, de la nature. Et euh, cela a conduit à l'émergence, en 2006-2007, de la notion complémentaire de disservice pour tenir compte des contributions négatives. Donc, on pense notamment euh, aux nuisances du ravageur agricole, aux pathogènes ou encore aux animaux dangereux pour la sécurité des humains. Et euh, on peut donc, par miroir euh, au concept de service écosystémique, définir euh, les disservices comme les structures, fonctions et processus que les, les humains reconnaissent comme diminuant euh, leur bien-être. Donc, comme vous le voyez ici, il y a, il y a eu très peu de recherches euh, sur ce concept en particulier, et donc il y a encore actuellement un enjeu fort pour mieux le cerner et euh, surtout pour évaluer son utilité euh, pour l'étude des relations nature-société. Et donc, parmi les apports euh, qu'on peut voir de l'intégration des services et des disservices dans une approche euh, intégrée, euh, j'insisterai aujourd'hui sur trois aspects. Le premier, c'est euh, concerne la compréhension des représentations que les acteurs ont de leur nature. Et pour cela, je me baserai sur les apports, euh, sur les rapports qu'entretiennent les agriculteurs aux forêts rurales dans les côtes de Gascogne. Le second ce concerne la caractérisation des dynamiques socio-écologiques en lien avec l'évolution des pratiques agricoles. Et nous irons pour cela dans le mont Lozère. Et enfin, le troisième euh, concerne l'appréhension euh, des conflits autour de la gouvernance des ressources naturelles. Et donc, on, on ira à Vangé euh, pour ce troisième point. Donc, dans ces trois territoires... Euh, on a des enquêtes qui ont été conduites à l'occasion de différents projets, euh, conduits par moi-même, par Clémence Moreau pour les Cévennes et euh, par Chloé Gerbois à Wangé. Et donc, euh, ces enquêtes ont fait l'objet euh, d'analyses indépendantes. Et ensuite, euh, nous avons euh, travaillé en commun pour euh, coder systématiquement les différents services et disservices évoqués par les acteurs de ces différents territoires. Et nous avons pour cela utilisé la classification européenne pour les services. Et une classification ad hoc pour les 10 services, vu qu'il n'y a pas de classification internationale pour les 10 services. Donc, pour commencer, dans les coteaux de Gascogne, vous avez ici les différents services en dégradé de vert et 10 services en dégradé d'orange que les agriculteurs associent aux forêts rurales. Donc, on retrouve notamment le bois de chauffe, les champignons, la lutte contre l'érosion des sols pour les services et euh, la gêne à la mécanisation, encore la compétition avec les cultures euh, pour les disservices. Donc, si on prend l'exemple des, des petits bois paysans, euh, un premier élément qui ressort de l'analyse service-disservice, c'est que d'une part, les services sont prépondérants dans les entretiens par rapport aux disservices, et euh, d'autre part, que les enjeux patrimoniaux priment sur les enjeux économiques pour les agriculteurs euh, concernant leur, euh, leur forêt, leur petit bois. Donc, on peut voir ici dans, dans les propos qui sont que je vous ai mis, qu'il y a une certaine résistance des agriculteurs vis-à-vis -vis de l'exploitation du bois d'œuvre au profit du maintien de leur bois pour les générations futures, mais on a également une défiance vis-à-vis -vis des entreprises d'exploitation forestière et de bûcheronnage, dont le travail est jugé très négativement. à l'inverse, dans les, dans les, pour les arbres hors forêt, donc tout ce qui est arbres isolés et dans les, dans les espaces agricoles, on note des tensions plus fortes entre les enjeux économiques d'un côté et puis les enjeux environnementaux, patrimoniaux ou de tradition de l'autre. Et euh, dans ces différentes citations, vous pouvez voir qu'il y a euh, une certaine tension, entre un certain décalage entre ce qu'aimeraient faire les agriculteurs et ce qu'ils sont euh, contraints à faire. Et Cela renvoie à un phénomène de dissonance cognitive dans le sens où euh, les valeurs qui sont portées par les agriculteurs sont euh, en, en contradiction les unes des autres. Et donc, ils expriment ici euh, être un, dans des situations inconfortables en termes en terme de choix. Et donc, à travers ce prisme service-disservice, on comprend mieux ces différents compromis que les agriculteurs euh, opèrent au quotidien, ainsi que leur, leur inconfort. Euh, ensuite, pour ce qui est du sanglier dans le mont donc vous avez pareil ici euh, les services et disservices clés. Donc la chasse et la viande et le, la viande de gibier et puis les dégâts sur les parcelles agricoles et sur euh, le patrimoine euh, bâti. Donc un des résultats marquants de cette étude, c'est qu'il y a euh, parfois un, un découplage entre les dynamiques écologiques et les services euh, vécus par les acteurs. Donc l'augmentation de sangliers euh, euh, est associée à une augmentation de la valeur récréative de la chasse, mais à l'inverse, euh, euh, cette augmentation s'associe des obligations accrues de régulation qui incombent aux chasseurs et qui diminuent en fait, l'expérience de chasse. De même, la viande de gibier, euh, son exploitation et sa valorisation dépend fortement euh, de la capacité de la filière locale. Et donc là, on n'a pas du tout de couplage avec, euh, avec les populations de sangliers. Et enfin, euh, on a un couplage assez fort entre les dégâts et euh, les populations. Néanmoins, ce couplage est à relativiser puisqu'il n'est pas euh, indépendant des, euh, des, de l'évolution des pratiques. Donc, d'un côté, on a l'abandon de certaines terres qui s'enfrichent et qui constituent des zones favorables de refus de, pour le développement des populations de sangliers. Et ces populations de sangliers euh, causent davantage de dégâts euh, au, sur les terres agricoles et donc favorisent cette dynamique d'abandon des terres euh, les, moins, les moins favorables à l'agriculture. Et donc, on constate ici, c'est en comprenant mieux les mécanismes qui sous-tendent euh, l'émergence de certains disservices, services, euh, avec notamment l'évolution des pratiques agricoles hein, comme un, un facteur décisif, que l'on peut être en mesure de sortir de ce genre de cercle, de cercle vicieux. Donc pour finir, euh, au niveau de l'Asie d'Awangé, euh, vous avez ici les services et dits services associés aux éléphants, euh, dont euh, des services liés à l'esthétique de l'animal, des services récréatifs via le tourisme ou encore euh, la nourriture, et puis à l'inverse, on a des problématiques de ravage des cultures et de dégâts sur des arbres. Alors, à Wangé, il y a euh, deux mécanismes principaux pour euh, gérer, il y a la gouvernance des coûts et des bénéfices associés à la conservation des éléphants. Donc, d'un côté, on a les problem animal control qui euh, permettent, qui aident à réduire les dommages provoqués par les éléphants dans les champs, avec le cas échéant, une redistribution, de, une redistribution de la viande aux communautés locales. Et de l'autre, on a l'association comme Fire qui euh, utilise une partie des revenus générés par le tourisme pour mettre en œuvre des actions de développement euh, dans les villages et dans les wards. Et, et donc, cependant, euh, ce qu'on note, c'est qu'il n'y a qu'une infime partie de la manne financière générée par le tourisme qui profite aux, aux communautés locales d'où euh, le fait que certains agriculteurs expliquent ne tirer aucun bénéfice euh, de la conservation et d'autant que dans les deux cas on est dans des systèmes qui sont très centralisés avec des ressources humaines limitées et ce sont donc des systèmes de compensation qui sont euh, finalement peu réactifs notamment au niveau du du problème animal control. Et enfin si on fait euh, si on compare finalement euh, les les services vécus et qu'ils affectent et euh, avec, euh, qui profite, à qui profitent les actions de développement. On se rend compte du euh, d'abord que certains euh, disservices ne sont pas euh, du tout pris en compte, tels que le dégât sur les arbres ou les attaques sur les humains. Euh, ensuite, on a certains services euh, disservices, pardon, tels que les ravages sur les cultures, qui affectent des personnes euh, individuellement. Et les actions de développement, elles, euh, se font au niveau collectif. Et donc, on a un, un décalage là entre le dispositif d'atténuation ou de compensation et, euh, et le disservice. Et donc, euh, on voit ici qu'en comprenant mieux ces, ces aspects de gouvernance, euh, on pourrait imaginer des mécanismes qui ciblent mieux les personnes qui subissent les coûts de la conservation, dans le sens d'une gouvernance plus juste et équitable, euh, des aires protégées euh, notamment. Donc, euh, ces trois cas nous montrent d'abord que les services et services sont tous les deux structurants dans les des représentations et des relations nature-société, et donc mériterait d'être mis sur un même plan analytique. Ensuite, ces services et disservices, pour moi, ce n'est pas remettre en cause la nécessité de mieux préserver la biodiversité. Là, Je pense qu'on est tous d'accord sur cette nécessité, mais c'est surtout nous amener à nous interroger sur nos pratiques, leur évolution et la place que nous accordons aux non-humains dans nos territoires. Et enfin, euh, comme le montre le cas de Wongé, on constate que les services et disservices sont souvent finalement le reflet euh, des interactions des acteurs à propos de la gestion de, de leur territoire et de leur positionnement respectif euh, dans, cette, dans cette arène d'action. Et donc, il me semble qu'une approche intégrée service-disservice permet de mieux reconnaître les points de vue de chacun et euh, avec comme but ultime une plus grande justice environnementale. Euh, quelques points de vigilance à garder à l'esprit, cependant. Il faut bien faire attention de ne pas tomber dans une approche binaire, puisque du coup, euh, on voit bien que chaque espèce peut être associée à la fois à des services et des services. se pose aussi la question de, des interactions qui seraient ni positives ni négatives, et à comment les intégrer dans ce cadre d'études. Euh, euh, attention également à ne pas simplifier euh, les, les acteurs dans des idéotypes, puisque derrière, euh, chaque acteur peut avoir plusieurs casquettes et que derrière les acteurs, il y a des individus avec des histoires personnelles. Et enfin, euh, cette euh, dichotomie service dis service doit être un minimum flexible pour euh, prendre en compte euh, les effets qui sont contextes dépendants ou personnes dépendantes. Et donc, du coup, d'où l'intérêt d'articuler une approche constructiviste au concept de service dis service euh, Pour conclure, je dirais que... Euh, le constat que nous partageons, c'est que la biodiversité est menacée par, euh, par les sociétés humaines contemporaines et qu'on a un enjeu d'enrayer euh, ce déclin euh, et d'améliorer la durabilité des, des relations nature-société. Donc, la stratégie service, c'est utiliser euh, la biodiversité comme un atout euh, pour notre développement. Et à travers la stratégie d'e-service, finalement, on essaie d'alléger euh, le les, les coûts liés à la conservation de la biodiversité en modifiant nos pratiques. Je vous remercie pour votre attention et j'en profite pour faire un peu de pub pour un symposium à venir dans le cadre euh, du colloque d'écologie des paysages. Je vous remercie.